On, est, on a la c'était déjà un certain nombre de mois qu'on devait venir et on a réussi à trouver le temps. Donc là, en fait, effectivement, par rapport à ce jeu de société qui est maintenant commercialisé, euh, on est dans une dynamique où on est en train de le présenter aux unités INRAE, euh, donc euh, ECODIV, ACT, mais aussi SPE, puisque c'est un jeu qui a été construit par, euh, avec des chercheurs, avec une l'unité de recherche de Sophie Antipolis qui travaille donc tout ce qui est euh, lutte biologique et biocontrôle. Voilà. Donc euh, c'est un jeu qui euh, en fait euh, s'appelle Stalin Vision. Donc euh, ça fait un certain nombre d'années qu'on a lancé sa, sa construction. Euh, donc euh, juste pour info, donc, Stal, on a choisi Stal parce qu'on arrive sur une nouvelle planète qui s'appelle Stal, Mais c'est du nom de Karl Stal, qui est donc un célèbre entomologiste suédois du 19e siècle. Voilà, il a travaillé au musée d'Histoire l'histoire naturelle de Stockholm et il a travaillé beaucoup sur les héminoptères sur les émipters et euh, donc il y en a pas mal dans le jeu. Donc euh, je vais vous faire une présentation où je commence par les règles du jeu, voilà je vous mets dans le bain, après on va avoir une séance où on joue et après je vous explique un peu le développement de ce jeu, ses objectifs et puis on pourra échanger un peu, prendre le temps d'échanger euh, avec vous. Voilà. Ça marche pas. Voilà. Merci, voilà. Moi okay. voilà, donc euh, c'est un jeu de plateau et vous êtes sur une nouvelle planète. Alors tout d'abord, c'est un jeu qui se joue euh, sans aucune règle, sans aucune connaissance en biologie, en agronomie, en tout ce que vous voulez hein, en entomologie. C'est un jeu de société. On l'a vendu à Noël pour des familles. D'accord c'est un jeu qui a des règles avec des mécanismes de jeu, euh, de l'aléa, enfin, des stratégies et des nombres de points. D'accord Donc effectivement, dans sa construction, euh, des fois c'était un peu compliqué de décider que les chercheurs... Euh, euh, c'était un peu quelquefois... Je vous parle aussi de toute sa construction. Hein. C'était quelquefois un peu difficile de dire si c'est ça, c'est ça, si c'est ça, hein, et euh, l'évaluation des nombres de points. Voilà. Donc euh, vous, avez, vous arrivez sur une nouvelle planète. Donc l'idée d'arriver sur une nouvelle planète, c'est aussi l'idée que tout est à réinventer et euh, que euh, vous êtes un organisme vivant sur cette planète, comme les autres. Hein? L'homme n'est pas au-dessus des autres organismes vivants, ok Et donc vous arrivez sur cette planète avec des graines, ce sont les cartes de culture, et avec des jetons, de la monnaie d'échange. Et là, vous allez devoir subsister. Donc vous avez euh, effectivement des... Donc il y a toute une narration hein, d'introduction au jeu qui met les gens, dans une... les joueurs dans une situation de jeu de rôle. Et donc vous avez de quoi vous nourrir, bien sûr, ça c'est évident, mais aussi vous vêtir, vous habiter, vous abriter, vous chauffer avec, parce qu'il y a aussi des forêts. Et donc euh, chaque joueur a donc ses cartes de couleur, mais a les mêmes cartes. Là, on va écrire les cartes... Euh, attendez, où oh, j'utilise hein. Voilà, donc euh, ici... C'est des cartes de culture et chaque carte de culture a une couleur. Celle-ci a un fond noir, un fond vert, un fond marron, un fond jaune, ce qui permet de chacun de récupérer ses points à la fin. Les points sont sur chaque carte. Alors ici, on ne voit pas, mais en bas à gauche, et c'est ces points que vous allez devoir cumuler à la fin. C'est des points qui vont de 200 à 600, selon les cultures. Il existe cinq cultures différentes. Donc, euh, c'est donc aussi des types de cultures, puisqu'on a du maraîchage. Donc là, sont dessinées des pommes de terre et de la salade. Ici, on a de tout ce qui est sous serre, donc on a en l'occurrence des tomates et des fraises. Ici, c'est les grandes cultures, donc on a blé, maïs, mais dans le, la prochaine série, on dessinera du colza. Et euh, on en a d'autres que je n'ai pas mis ici, qui sont euh, des cartes de donc, euh, tout ce qui est euh, donc les productions pérennes. On a des châtaigniers et on a aussi tout ce qui est l'écosystème avec les pins. Voilà. Et donc, chacun pose ses cultures au premier tour. Ensuite, on continue. Et à la fin de... On va faire chaque tour. Et à la fin de chaque tour, on sort un ravageur. Donc, ça, c'est très classique, hein, en tabonisme. On sort un ravageur. Alors, ce qui est intéressant, là, de voir, c'est que les ravageurs, il y en a 11. Donc, ils ont été ici... Euh, ils sont dessinés sur la table des... Euh, la table des attaques. Donc, cette table des attaques montre les ravageurs. Donc, bien sûr, les ravageurs ont été choisis... Euh, en fonction de ce qui a travaillé euh, avec les unités qui ont développé le jeu, euh, on a rajouté de la limace, mais on a aussi, vous voyez, euh, la chenille processionnaire sur les pins. Voilà, on a euh, la chenille processionnaire qui est ici, et on a euh, les derniers ravageurs, on a euh, la, la, la mouche dans la à suzuki, et on a le cimé du châtelier. Voilà, sinon, c'est classique. Hein. On a aussi euh, le doréphore, le trips, les acariens phytophages, les pucerons. Euh, la cochinée australienne, les européens. voilà. Et donc, euh, vous avez ces cartes qui arrivent et elles vont se placer sur les cultures, ce qui fait que vous ne pourrez plus les récupérer les points à la fin. Quand vous continuez à jouer au second tour, s'offre à vous quatre possibilités d'action et vous devez en choisir une. C'est là que commence les stratégies. Et donc, typiquement, il y a une première action qui est d'acheter à cinq jetons Ici, pour 5 jetons, bon, vous en avez 20, pour 5 jetons, vous achetez une protection que vous pouvez placer juste sur une de vos cartes si elle n'a pas été attaquée. Donc c'est du préventif. Okay vous avez une carte d'aide qui vous aide à connaître, et qui protège quoi. Donc quand vous avez ces cartes-là, là, là c'est des phéromones, donc il y a tout un discours expliqué ce que sont les phéromones, voilà, les pièges attractifs, répulsifs, enfin voilà, euh, la confusion sexuelle. Vous avez les pièges gluants classiquement qui sont mis effectivement soit pour attraper euh, lorsque vous avez des pièges à phéromones, soit pour aussi euh, veiller à un certain seuil dans les serres de, de présence de ravageurs. Vous avez tout ce qui est filet, filet à du ce genre de choses. Filet aussi, serre insecte prouve. Vous avez les plantes de service. Donc là, en fait, c'est un tunnel de tomates avec ici comme plante de service le souci. Qui est... Donc c'est tout l'aspect aussi, essayer de maintenir euh, les ravageurs et les auxiliaires euh, dans un environnement... Donc, euh, ça permet d'aborder un certain nombre de sujets comme le fait de recréer des habitats. Voilà. Et donc ça, c'est de la prévention. Et ensuite, vous avez d'autres possibilités qui est effectivement d'avoir, de créer des alliances avec d'autres peuples, qui sont donc les auxiliaires de lutte biologique. Et on a une table de correspondance qui permet de voir quel auxiliaire donc, euh, permet de lutter contre quel ravageur. Ces auxiliaires euh, on les, euh, sont moins coûteux que 5 jetons, puisque c'est un jeton, donc effectivement c'est des solutions plus faciles, sauf que vous avez un lancé de dés. Et là, sur les cartes d'auxiliaires, dans ces auxiliaires de lutte biologique, les, il y a des auxiliaires qui sont des prédateurs entomophages et il y a des parasitoïdes. Donc ça permet effectivement d'aborder ces sujets, ces distinguos, et la spécificité aussi euh, ravageurs auxiliaires. Donc voilà le jeu, vous continuez, dans les autres actions, euh, c'est la possibilité, mais je vais en parler plus tard, donc ici les quatre actions, c'est la possibilité de reposer une autre culture, et d'avoir encore d'autres points, la possibilité dont je vous ai parlé d'avoir, pour cinq jetons, protéger définitivement sa carte jusqu'à la fin, n'importe quel ravageur que ce soit, pour un jeton d'utiliser des pesticides de synthèse, ou des biopesticides, donc là c'est BT, et donc ça permet effectivement d'aborder les, toutes les notions de synthèse naturelle, les aspects BT, BT utilisé en cristaux en agriculture biologique, mais BT a, ah, est-ce que c'est pas quand on parle de d'OGM de, de BT, BT c'est quoi, voilà, et ça permet d'aborder tous ces sujets-là. Voilà, bien sûr on a été un peu hein, quand vous utilisez les pesticides vous perdez des points de pollution. Mmh. Donc, et euh, vous avez, comme je vous le disais ici, les alliés avec euh, donc la possibilité euh, pour moins cher d'être aidés, mais avec l'aléa du vivant qui est euh, de, du lancer de dés, alors que ici c'est euh, une efficacité à 100%. Ensuite, euh, dans l'aléa, sur les cartes des auxiliaires, donc euh, prédateurs ou parasitoïdes, vous avez effectivement un chiffre ici qui est à obtenir en lancer de dés pour réussir à ce qui contrôle le ravageur, c'est soit 4, soit 5, et ça en fait, ça amène toute la discussion sur les, les auxiliaires qui sont en fait spécifiques ou généralistes, et par acclimatisation ou par conservation. Typiquement, par exemple, on a dans les auxiliaires le carabe. Le carabe est plus facile à en lancer de dés à obtenir, simplement parce que le carabe, voilà, il est du bio par conservation. Donc, je continue. Voilà la table de calcul des scores. Donc, le mécanisme du jeu, c'est que vous faites cinq tours et, vous cal et chacun calcule ses nombres de points. Donc, c'est d'abord les points de richesse récoltés, celles qui ne sont pas attaquées. Les points de biodiversité, c'est si vous avez placé sur le plateau, chaque joueur a placé cinq cartes différentes. Les pénalités de pollution. Les points d'économie, c'est les jetons verts qui vous restent. Et les bonus de coopération, ça, je n'en ai pas encore parlé. C'est lorsque l'auxiliaire de lutte biologique que vous avez placé sur votre culture qui a été attaqué. Vous faites un lancer de dé. L'auxiliaire réussit. et ben, en fait, il enlève donc le ravageur de la culture. Vous récupérez les points. Mais en fait, il se répand sur le paysage. Et donc, il va aussi chez le voisin qui a été attaqué. Et là, si le lancer de dé fonctionne, vous gagnez un point de coopération. Voilà. Donc là, vous avez tout le mécanisme de jeu, de règles de jeu. Il y a donc deux aléas. Le premier, c'est que le ravageur est tiré au hasard. Et donc, il y a des stratégies à voir, C'est-à-dire qu'il y a forcément des plantes résistantes et des plantes sensibles. Parce que voilà, si vous avez un ravageur qui est déjà tombé et qui ne revient, qui ne revient pas les deuxième fois, si le ravageur ne revient pas, forcément, vous pouvez du coup vous, vous mettre à placer ces cartes-là maintenant. Elles ne seront plus attaquées. Voilà il y a différentes stratégies. L'autre aléa, c'est le fait du lancer de dés. Pour les... Euh, pour les, euh, les savoir si les auxiliaires ont réussi à vaincre. Donc, en fait, ce qui est important dans cette construction de jeu, ce mécanisme de jeu, c'est qu'en fait, c'est bien de faire du collaboratif, mais quand vous voulez avoir une adhésion des personnes, qu'ils soient attentives pour écouter des règles, il faut toujours qu'il y ait une espèce de stimulation. Et là, c'est les cinq premiers tours où en fait, chacun, en s'appropriant les règles, se l'approprie parce qu'il joue pour lui. Voilà. Et donc, euh, voilà, quand vous avez des BTS ou quand vous avez enfin, voilà, des, des secondes, parce que c'est le programme des secondes, en l'occurrence sur les agro-systèmes et sur les agro durables, donc c'est pour ça qu'on le vend à des profs de SBT. il y a toujours cette émulation. La, la, la caractéristique de ce jeu, c'est en fait sa deuxième partie qui est la coopération. Alors, quand on a ici calculé le nombre de points, chaque équipe a un point, un total il y a une équipe, un joueur. Il y a un joueur qui va avoir 1500, l'autre 800, l'autre 1200 et l'autre 900. Le score à atteindre pour tout le monde, à la fin de la partie, devient 1500. C'est déjà le score le plus élevé. Donc, vous vous retrouvez, certains. Alors, celui qui avait le score le plus élevé, bah ici, il va mettre 0, ce qui ne lui manque que 0. Et les autres, bon, bah il va manquer 500 points, 200 points. Donc, ça permet d'avoir des repères. Et ce qui se passe, c'est que vous allez faire encore 3 tours. Et à la fin du 8e tour, on recompte la totalité et ici, tout le monde va devoir avoir obtenu ou dépassé le score atteint. Donc là, sur les trois derniers tours, il est quelquefois plus long parce que chaque décision est prise à plusieurs. Donc on a même eu, donc on laisse les, les joueurs euh, réfléchir, mais on a eu effectivement des stratégies où les joueurs se mettaient à mettre tous leurs jetons entre main. Voilà, on est rentré dans une autre dynamique. Et là, le but du jeu, c'est que s'il y en a un seul qui n'a pas atteint ce score à atteindre, tout le monde a perdu. Donc, on leur demande aussi de bien lever euh, le doigt pour dire euh, « je crois que moi, il va me manquer 50 points » parce que tout le monde va perdre. D'accord Donc, voilà, il y a toute cette dynamique de jeu qui fait qu'il fonctionne bien. On arrive bien à récupérer l'attention des joueurs. Et euh, bon, dans les, typiquement quand on va en classe, euh, on, on arrive sans souci en fait à, à mobiliser leur attention et quand on fait des quiz derrière, des quiz pour voir quelles notions ils ont euh, acquis, acquises, euh, voilà, ils ont un niveau, euh, bon, parce que le jeu il peut durer 45 minutes hein, selon, selon les, les perspectives. Donc voilà, ça c'est la dynamique de jeu. Voilà, donc ça, je le montre pour ceux qui ne sont pas dans la salle. Ça, c'est la boîte de jeu. Donc, dans cette boîte de jeu, vous avez effectivement une règle, qui est vraiment une règle de jeu, hein, qui explique au début les objectifs, qui après explique, euh, en quatre pages, hein, mais qui après explique euh, voilà, comment il faut placer le plateau au début, le contenu de la boîte, et après comment... On... Vous avez euh, donc un bloc de, de notes, vous avez les jetons de coopération qui sont ici, et les jetons verts de bonus et les cartes. Voilà. Ça, c'est des tables d'aide. Et ça, c'est le petit sac pour mettre les ravageurs qu'on tire au hasard. Voilà, donc ça, c'est euh, tout le contenu de la boîte. Donc, les boîtes ont été manufacturées euh, avec une série de 100. Bon, au début, on avait des prototypes hein, qu'on a testés pendant deux ans. Et après, on a fait euh, donc une première série de 100 boîtes et, euh, qui euh, étaient beaucoup plus complexes parce qu'en fait, les règles n'étaient pas tout à fait stabilisées. Et quelquefois, on laissait des cartes sur le plateau alors que maintenant, c'est des cartes que juste on utilise, on lance le dé, on l'enlève. Donc, il y a eu moins besoin d'en faire. Donc, en fait, euh, on, a, on a réussi euh, à réduire le coût d'une un, boîte en termes de manufacture. Donc là, je parle vraiment de la production des boîtes. Je ne parle pas euh, de l'illustrateur qui a fait tous les dessins et notre valorisation de temps, euh, chercheur. Hein, euh, je parle juste du coût de revient d'une boîte. Et là, on est à 30 euros TTC. Ce qui permet effectivement de le, de le vendre le plus facilement aux établissements ou autres. Voilà, donc euh, l'objectif, euh, là effectivement c'est euh, l'affichage, mais l'objectif du jeu, effectivement, bah, vous, vous le savez pour ceux qui donc, euh, travaillent sur les jeux de société, donc là on est d'abord sur des jeux, donc on commence plutôt à 10 ans, mais sinon c'est tout âge, euh, on peut jouer de 2 jusqu'à 8, parce que 8 ça fait 2 personnes par équipe, donc euh, comme on va peut-être le faire ici, euh... voilà, donc sinon ça dure de 20 à 40 minutes. Voilà. Et effectivement, il y a tout un travail de collaboration et d'émulation parce que chacun cherche les solutions. Donc, en fait, euh, c'est un jeu qui permet d'apprendre en, en jouant. C'est l'objectif des, des jeux sérieux. Euh, là, on est toujours dans un processus d'expérimentation de, puisque je leur explique qu'ils se trouvent dans une... Alors ça, c'est après quand on débriefe, mais ils se retrouvent dans une situation parce que, par exemple, lorsqu'ils veulent mettre une protection, ils considèrent que la protection, le filet, ils vont le mettre sur toute leur culture. Et je leur dis non, vous êtes dans la configuration d'un agriculteur qui en fait à sa journée, il arrive et il, il constate que sur une parcelle, il a une problématique de ravageur et euh, il a qu'une journée et dans sa journée, voilà, et avec sa, son, son budget, il va soit acheter de, de, des moyens de biocontrôle, soit il va poser ses filets euh, voilà, sur ses serres. Voilà, donc là, c'est beaucoup de, de calculs bénéfices-risques, puisque dans, surtout dans la deuxième partie où euh, euh, chaque... Euh, chaque joueur réfléchit avec l'ensemble du groupe, c'est que euh, vous avez dans ce jeu les moyens de calculer que si je fais cette action-là, alors bien sûr, il y a l'aléa, y avec les probas, on peut s'en sortir. Euh, si vous jouez cette carte-là, je perds 50, mais je récupère 150, toi tu récupères 300. voilà, Il y a, il y a tout comme ça, des possibilités, donc ça permet effectivement de vraiment être dans le calcul risque-bénéfice. Et puis, euh, il y a tout ce processus de partage de connaissances, partage de discussions. Dans des joueurs, on est toujours à différents niveaux d'habitude de, de, de jeu et d'habitude de mettre en place des stratégies et de réfléchir. Les moyens cognitifs ne sont pas toujours pareils par rapport au jeu, la position au jeu. Euh, donc euh, voilà, il y a aussi le fait que, euh, ben, vous, comme d'habitude, euh, dans les lancers de dés, ben, j'imagine que vous, y compris à cette table, y en a, ils ne veulent pas lancer les dés, parce que de toute façon, les dés, eux, ça marche jamais. Enfin, voilà, Il y a tous ces aspects-là, et on a fait attention, parce qu'au début, ce n'était pas le cas, on a fait attention à mettre deux aléas, parce qu'en fait, il est quand même, les gens ont beaucoup de mal à se mettre en situation d'échec euh, lorsque euh, la réussite du jeu est liée uniquement à leur réflexion. Mais quand la réussite euh, est peut-être influencée ou pas par des choses aléas que personne ne maîtrise, ça ne les met pas en situation d'infériorité de, de, ou de difficulté. Mm -hmm. Parce que, voilà, Donc comme ils le savent dès le début, ça, ça, c'est beaucoup plus fluide. Et euh, tout le monde rentre bien dedans. Je ne vous cache pas qu'on a, a aussi, on a les gens un peu les règles utilisées dans des collèges de Red Plus, qu'on va beaucoup, enfin on va beaucoup, on essaye d'être plutôt dans ces établissements-là, et euh, c'est pas toujours ceux qui ont une intelligence académique qui réussissent au mieux au jeu. Voilà, et il faut bien sûr collaborer pour réussir. Donc là, c'est des capacités de savoir-être, savoir-faire, euh, comment faire, et euh, des capacités effectivement de savoir-être, donc c'est beaucoup de, de réflexion, de négociation. Hein. Et euh, les enseignants euh, apprécient... Euh, beaucoup cette entrée en matière de manière ludique donc il euh, y a plein de fois où on ne fait que jouer on ne parle pas d'agronomie, on y arrive derrière donc euh, juste l'histoire c'est qu'on a commencé en 2007 à faire des premières illustrations sur nos sujets de recherche hein. euh, c'était bien sûr les cultures et puis après les premiers ravageurs et auxiliaires après on a fait beaucoup de bêta-tests alors avec des adultes et des élèves et dans différents types de situations et des durées différentes de temps euh, soit vous êtes euh, sur, des, voilà, sur des, des, des gens qui passent, soit un public captif ou pas, un public hétérogène ou pas, et euh, on a joué aussi avec des adultes, mais des professionnels. Donc par exemple, ce jeu a des déclinaisons que nous faisons pour certains cas. Donc nous l'avons utilisé, utilisé en février dans un projet européen de fertilisation croisée euh, sur un territoire entre apiculteurs et arboriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'était un icebreaker en début de séance euh, sur un territoire. Euh, donc, on avait plusieurs séances et les agriculteurs et arboriculteurs se rencontraient et ne euh, se connaissaient pas. Pas toujours, avec les services de pollinisation ou pas. Donc, on avait fait une carte pollinisation. Donc, on avait un peu changé les règles. Quand la carte pollinisation est posée sur une culture, et ben en fait, cette culture et toutes les cultures, euh, si elles ont 500 points, ben du poison en ont 1000 c'est x2 pour la production. Et on avait aussi, une j'ai fait une carte, donc elles vont être rajoutées, euh, mais elles sont rajoutées que pour les professionnels parce qu'il y a un mécanisme intellectuel d'appropriation de règles supplémentaires qui est des fois, il ne faut pas dépasser un certain seuil parce que vous n'y arrivez pas. Et l'autre carte, c'est euh, aménagement du paysage et c'est euh, donc bande fleuries et, et composite et stratifiées. Voilà, c'est une carte qu'on a rajoutée et là, dans les règles, c'est qu'on posait cette carte-là, sur c'était comme les cartes d'aide en préventif, quand vous posiez cette carte-là, c'est-à-dire que quand vous aviez aménagé votre territoire, la culture en était protégée en utilisant les régulations, en utilisant les régulations naturelles, et euh, cette carte était protégée, mais en plus, dès que les cartes aux, aux alentours utilisaient le service d'un auxiliaire, vous ne faisiez pas qu'un an, c'est mais deux donc, avec une meilleure réussite de, du contrôle par l'auxiliaire. Voilà. Donc, ça, c'est quand on travaille précisément avec des chercheurs sur un sujet. On utilise cette base et soit on rajoute des sujets. Voilà. Donc, quand on a utilisé dans l'atelier, on n'a pas utilisé dans l'atelier en disant on va vous faire jouer à des adultes professionnels, arboriculteurs, apiculteurs. On n'a pas fait comme ça. On a simplement en fait, testé le jeu avec eux et ces deux nouvelles cartes. Pour savoir si ça correspondait parce qu'on leur expliquait voilà un jeu vous savez ça vulgarise des fois il y a des biais de vulgarisation euh, on fait attention donc là on, on vous monopolise on, on allez un quart d'heure 20 minutes chacun se met à une table on joue et vous nous dites et on avait fait attention sur ces tables d'avoir des apiculteurs, des arboriculteurs d'accord et on a discuté avec eux surtout sur les arboriculteurs sur le fait que ça correspondait de manière simplifiée à leur réalité et ce qui est amusant dans le jeu, c'est qu'un arboriculteur, il pose une culture, de suite, il protège. Mmh. C'est radical. Et il ne pouvait même pas faire autrement. Vous voyez mmh. Donc, c'était très intéressant. Et effectivement, euh, c'est voilà, un projet européen pour essayer sur un territoire. Donc, c'est autour de céramique provence. Euh, c'est un projet européen qui est effectivement sur un territoire essayer d'améliorer les, les, les, les rencontres entre ces deux professions et faciliter le service de pollinisation rendu par les apiculteurs. Alors ensuite, on a aussi, à ah, Boissas a cité les différents processus, hein, parce qu'on l'a fait ici avec des profs de lycée, de deux académies. Euh, on a été encore dernièrement avec Floriane à Vitrolles. Donc euh, quand on travaille avec un enseignant de seconde, on travaille avec, euh, à son intégration dans, la, dans les séances pédagogiques. Donc là, elle était sur le chapitre agro-systèmes, deux secondes, hein, le nouveau programme et durabilité des agro-systèmes. Donc là, bien sûr, vous voyez que dans ce jeu, il n'y a pas tout ce qui est sol, il n'y a pas tout ce qui est climat. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il qu n'y a pas. Mais par contre, on, on était beaucoup axé sur, effectivement, toute la transition agroécologique pour réduire l'usage des pesticides et de ce fait euh, elle, elle présentait deux séquences où elle travaillait sur deux sujets et après on on est, nous sommes intervenus et elle a complété derrière euh, en approfondissant certains sujets voilà Donc, euh, et dans les sujets on leur propose parce que cette boîte euh, vit avec une clé USB et des outils pédagogiques derrière c'est à dire qu'en fait ce jeu est lié avec euh, la réalité de nos labos, donc, et du terrain. Donc, du coup, de deux choses, il y a dans le livret, il y a un, un livret pédagogique qui présente en fait les, voilà, les travaux en lutte biologique et en, sur le biocontrôle. Et il y a aussi, en fait, par exemple, les photos des insectes qui sont dessinés, hein, ou on a des vidéos euh, dans notre verger à Gautron, le verger circulaire, où on est en train de mettre les filets à lecarpo. Voilà, on montre la réalité associée et on a quatre vidéos principalement sur la lutte biologique où effectivement c'est des vidéos qui durent de 4 à 6 minutes et on repart des cartes pour leur expliquer, voilà. voilà ce qui se passe et voilà ce sur quoi nos chercheurs travaillent. Et donc là c'est des vidéos d'interview avec des images d'illustration faites dans nos labos. Donc ça c'est entre autres, voilà, là il y a le grab dans une des vidéos sur... Euh, euh, les puines prédatrices, on a effectivement l'utilisation en plan de service du souci et on fait le lien avec la carte. Et ensuite, on a des vidéos où effectivement, on parle de métiers. Hein. Donc, on voit les labos, on a des images de labos et on parle des différents métiers. Ensuite, c'est aussi associé quelquefois à des interventions. Donc, c'est une mallette, mais bon, on a pour d'autres sujets plein de valises pédagogiques où les chercheurs partent, chercheurs et chercheuses partent avec ces ces valises et qui contiennent des outils qui permettent d'avoir différentes postures. Donc là, euh, nous travaillons actuellement au fait d'améliorer de, de, de, cette mallette qui tourne autour du jeu en ayant euh, des pièges à phéromones, en ayant euh, voilà, des, des, des pièges gluants, en ayant un certain nombre d'outils qui présentent. Et on essaye aussi des fois de venir, ou de, de, de, de, de pouvoir permettre... Euh, à l'usager ou au prescripteur qui utilise cette boîte de pouvoir euh, commander par exemple des macrolophus ou euh, des trigonum. Voilà donc là en l'occurrence on est sur le métier d'entomologiste. On, euh, euh, on a des boîtes on a des boîtes d'entomologistes, hein, des boîtes avec différents nos différents ravageurs et auxiliaires. Voilà c'est tout ce qui tourne autour. On travaille aussi sur donc des avec des on, on distribue aussi donc des des revues de presse qui parlent des sujets abordés par le jeu voilà et donc je vous mets deux, deux photos de deux de gens célèbres qui ont déjà eu ce, ces jeux, ce jeu en main donc Fred Courot que tout le monde connaît, j'avais été présenté en octobre sur son plateau, octobre 2019 après le Covid est arrivé donc ça a été un peu plus compliqué et euh, Philippe Mauguin qui a eu la boîte et qui l'a offert à euh, votre ministre à madame Frédéric Vidal voilà donc je vous remercie Thank you.